Bonjour les amis j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais expliquer aux débutants donc qui voudraient faire du trading, qui s'intéressent à la bourse, quelques notions de base du trading. Donc le trading est quelque chose qui est bien sûr très intéressant. Moi j'en fais depuis 11 ans, actuellement si vous laissez votre argent en banque ça ne va plus rien vous rapporter, ça va même vous coûter de l'argent. Donc il faut trouver euh, des solutions pour soi-même arriver à faire fructifier son argent puisque on sait qu'avec l'inflation euh, la valeur de l'argent perd chaque année euh, une partie donc un pourcentage de votre capital. Donc il est nécessaire maintenant de faire fructifier soi-même son argent puisqu'on ne peut plus compter sur les banques comme c'était possible par le passé. Alors si vous vous dites voilà je vais gagner en bourse c'est très bien mais ça ne s'improvise pas, on ne s'improvise pas trader, on ne s'improvise pas investisseur. Donc il est nécessaire d'avoir quelques notions basiques euh, donc euh, en bourse et en trading. Alors euh, moi je vous déconseille déjà dès le départ alors que c'est peut-être votre idée d'investir dans des actions. On se dit la bourse c'est les actions, non ce n'est pas que les actions. Donc ce qui est plus intéressant à trader au départ ce sont les paires de devises donc le marché du Forex et les indices. Donc marché du Forex je suppose que vous savez ce que c'est, les devises donc c'est le, les taux de change entre différentes devises de, de différents pays ou de différents continents comme euh, l'euro-dollar, donc l'Europe, les États-Unis, deux monnaies différentes. Donc il y a des variations euh, de prix euh, constamment euh, et ça se reflète donc sur les marchés et on peut spéculer là-dessus. Donc euh, il faut bien sûr euh, y aller prudemment, surtout au départ, et je vous conseille, comme je l'ai conseillé euh, depuis des années, d'investir dans des formations plutôt que de vous lancer tout de suite pour essayer de gagner de l'argent en bourse. Alors il faut bien sûr commencer, vous ne pouvez pas trader directement sur les marchés, vous devez passer par des brokers donc des intermédiaires entre vous et les marchés financiers. Donc vous allez envoyer un petit capital au départ, chez un broker. Il faut bien sûr choisir un broker de confiance et ça euh, je vous conseille de faire appel à des personnes en qui vous avez confiance qui savent ce qu'est le trading qui, pouvons, qui pourront vous renseigner donc des traders de confiance. Ne, ne cherchez pas sur internet, n'allez pas chez n'importe quel broker parce que vous risquez de ne plus, euh, de ne plus revoir votre argent. Donc ça c'est la première chose, la première mise en garde que, que je ferai. Dans mes formations je donne des liens vers des brokers de confiance. Donc ça c'est une première chose donc il vous faudra envoyer de l'argent, ça peut être 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, 20 000 euros ou un million si vous voulez. Mais je ne vous le conseille pas au début donc chez un broker pour pouvoir trader en réel. Mais avant de trader en réel vous aurez la possibilité de trader en virtuel. Donc de, de tester différentes méthodes de trading que vous trouverez euh, sur internet. Donc des, il y a des formations au trading comme celles que je propose qui vous permettront de comprendre un petit peu comment il faut trader et de choisir euh, votre manière de trader, votre stratégie de trading. Donc je vous ai dit il y a les paires de devises mais il y a également les indices le CAC 40, euh, si vous êtes français vous connaissez probablement le CAC 40, si vous êtes belge nous avons le, le bel 20 et donc euh, en Allemagne il y a le DAX, le DAX 30 ce sont les 30 plus grosses sociétés euh, cotées en bourse en Allemagne. C'est un marché très dynamique, c'est celui qu'on a ici euh, devant les yeux et c'est un marché que je recommande une fois que vous aurez euh, un petit peu de pratique, que vous aurez compris le principe. Alors ce qu'on va voir ici je vais vous montrer ici, on a devant les yeux le marché mensuel du DAX. Alors mensuel qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois. Vous voyez que par moment le marché monte, il monte pendant plusieurs mois d'affilée. Vous voyez ici on était en 2013 donc jusqu'en 2014 puis là il y a eu une, une baisse 2015 puis il est reparti à la hausse ici en 2015 assez fortement puis il est redescendu à peu près aussi fortement euh, et vous voyez il y a des variations, des fluctuations et par moments on arrive donc à des points euh, stratégiques je dirais donc qu'on appelle des résistances où on voit que le marché bute sur ces niveaux donc il reflue refluer même pas mal et puis il peut repartir essayer de retoucher donc ce niveau là peut-être le casser ou peut-être de nouveau refluer en, en arrière donc on a des réactions sur certains niveaux et là vous voyez si on est en mensuel donc on est dans une grosse bougie ici en ce moment qui tente à aller vers le vers ce niveau là donc les 13 500 13.500 points sur le DAX. Donc on est en train de jouer sur cette valeur-là. Alors vous pouvez dire, vous dire ben voilà le marché monte donc je dois acheter. Alors ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'ici on est en mensuel. Vous pouvez essayer de trader à long terme comme ça mais vu le risque que, que, que vous allez prendre si vous tradez à très long terme, vous devez prendre une petite, une petite position donc vous ne gagnerez pas énormément parce que vous devez bien sûr protéger euh, votre position pour ne pas perdre de grosses sommes d'argent. Donc à moins que vous ayez beaucoup d'argent à risquer, euh, vous ne pourrez trader que des petites, euh, petites quantités d'argent et ça dépend également du capital que vous voulez mettre dans cette activité de trading. Donc vous voyez ici ça semble très simple là, ça semble évident qu'on a un marché aussi mais ce n'est pas aussi simple que ça si on descend dans les unités de temps. Donc si on descend du mensuel par exemple au, à l'hebdomadaire eh bien on voit déjà qu'il y a d'autres variations qui apparaissent et que chaque semaine ça peut, ça peut varier ici. Vous voyez ici une, une suite de semaines qui ont été négatives puis positif puis de nouveau négatif, positif, négatif et de nouveau positif et on se rapproche très fort des 13.500 dont je vous ai parlé tout de suite mais euh, on ne sait pas s'il va aller jusqu'au 13.500 ou s'il va refluer donc euh, tout dépend un petit peu de, de ce qui va se passer et ça euh, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Alors si on va sur encore des unités plus courtes par exemple en, en journalier et eh bien on voit là que également donc tous les jours on peut avoir des mouvements haussiers des journées haussières et des journées baissières ici on a une série de journées haussières et puis là on voit que depuis quelques jours donc chaque bougie correspond à un jour ça stagne ça stagne sur un niveau ici qui est 13285 vous voyez, il y a des tentatives de, de cassure et puis des reflux. Donc ce n'est pas aussi évident qu'on puisse l'imaginer et donc il faut un petit peu arriver à, à manœuvrer là-dedans tout en, gagnant, en essayant de gagner de l'argent à court terme. Alors bien sûr si vous tradez à plus long terme comme je vous le disais donc mensuellement ce n'est pas du tout évident euh, de gagner de cette manière-là. Et il y a des journées où vous n'aurez pas grand-chose à faire. Par exemple si vous voulez trader déjà à plus court terme on va dire euh, euh, à la semaine ou, ou en journalier, ben vous voyez qu'ici il n'y a pas grand-chose à faire. Ça fait plusieurs jours que les personnes qui veulent trader à long terme ben ils se tournent les pouces. Donc si vous voulez rester toute la journée devant un écran à attendre qu'il se passe quelque chose pendant des jours d'affilée, ce n'est peut-être pas exactement ce que vous aimeriez faire. Et euh, malheureusement si vous investissez de l'argent vous devez quand même surveiller parce que si vous avez un reflux assez important comme ça et que vous avez investi euh, des sommes importantes ben vous risquez de perdre pas mal d'argent à ce moment-ci et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer dans les jours suivants. Ici on est sur un niveau il peut, le, le niveau peut très bien baisser beaucoup et vous pourriez perdre beaucoup comme vous pourriez gagner beaucoup si le marché monte beaucoup mais ça c'est très dangereux de spéculer. Là, C'est comme, comme la loterie à ce moment-là en principe le trading ce n'est pas du tout la loterie. Lorsqu'on a une bonne méthode de trading et eh bien le, le but c'est de gagner plus qu'on perde et c'est de, de risquer le moins possible. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'encore chercher à trader essentiellement à plus court terme et parfois vous aurez des opportunités de faire des trades plus longs. Mais en protégeant bien sûr vos positions. Donc si on descend ici sur le 4 heures vous voyez qu'en 4 heures on a des bougies qui ne sont pas extraordinaires et que ça monte, ça descend toujours sur un niveau ici qui, qui, qui fait barrière à la poursuite de la hausse du marché. Donc vous avez intérêt euh, à chercher à trader à plus court terme parce que c'est possible dans un marché comme ça, ça ne veut pas dire que vous devez vous tourner les pouces pendant, pendant des, des jours, non au contraire. Vous avez des possibilités si vous arrivez à avoir une méthode, à maîtriser une méthode de trading à plus court terme, c'est possible d'avoir de, des, des bons résultats et des opportunités à plus court terme. Regardez ici en une heure, eh bien là on a déjà des mouvements plus intéressants. Vous voyez on a ici des bougies vertes puis des bougies rouges descendantes puis de nouveau une remontée du marché donc chaque bougie correspondant à une heure. Donc là ça devient, vous voyez que ça devient déjà plus intéressant et qu'on peut gagner de l'argent de cette manière-là. Alors si on descend dans les unités de temps eh bien il y a encore possibilité de faire mieux. Là en 15 minutes, donc si on regarde en 15 minutes ce qu'a fait le marché, ben vous voyez qu'on a des séries, d'assez belles séries euh, donc, euh, de mouvements. Et on a des indicateurs ici pour, que vous pouvez utiliser qui vous permettront de vous aider à choisir dans quel sens trader et d'arriver à avoir de bons résultats. Si vous descendez encore voilà, en 5 minutes, ben vous voyez ça devient beaucoup plus évident encore à savoir ce qu'il faut faire. Donc si vous arrivez à acquérir une méthode de trading qui vous permet de savoir entre guillemets donc de deviner ce que le marché va faire dans les cinq prochaines minutes ça devient plus intéressant et vous arrivez à gagner de l'argent. Donc c'est ce, ce à quoi je veux arriver c'est que vous avez vu que si vous voulez trader euh, en, en espérant trader une journée, deux journées, trois journées et attendre il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre donc si vous descendez sur des, des unités de temps plus petites donc en 5 minutes c'est beaucoup plus intéressant. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu là tout de suite donc en, en journalier ou en mensuel donc on aura moins d'opportunités. Donc vous voyez là un mois bon ce n'est pas évident. Hein. Donc journalier vous voyez ici donc les bougies elles ne font pas grand-chose donc difficile de se positionner à ce moment-là. Par contre en 5 minutes là ça devient déjà nettement plus intéressant donc euh, de savoir quoi faire, comment trader. Donc si on descend encore par exemple en 1 minute eh bien vous voyez, vous voyez qu'on a des mouvements beaucoup plus évidents encore. Donc là avec les différents indicateurs donc que vous apprenez à interpréter dans les formations au trading, vous arriverez à, à, à trouver les bons moments pour entrer dans le marché et vous pouvez aussi bien acheter que vendre les marchés. C'est ça qui est très intéressant, ça veut dire que vous avez la possibilité de trader quasiment toute la journée. Vous voyez ici c'est d'une minute. Donc vous voyez si vous prenez un mouvement ici que vous sortez là et eh bien euh, c'est quelques minutes ici. Et vous avez gagné de l'argent de cette manière-là. Bien sûr ça semble très simple comme ça mais il faut savoir interpréter les marchés, interpréter les indicateurs pour savoir à quel moment rentrer et à quel moment sortir. Donc c'est tout cela que vous devez apprendre dans, dans une formation, dans une bonne formation. Et ici sur cette plateforme donc qui est la plateforme ProRealTime, vous pouvez même descendre plus bas. Donc vous pouvez descendre plus bas que le 1 minute donc vous pouvez descendre ici on a 100 tics donc c'est encore des unités de temps plus petites, ce n'est même pas du temps c'est le nombre d'opérations qui sont réalisées. Donc, et vous voyez on peut descendre en 50, 50 ticks et vous voyez qu'on arrive déjà à détecter avec ces indicateurs quand acheter, quand vendre. Donc vous voyez qu'à ce moment-là vous avez la possibilité de, de trader, de faire du trading vous-même de manière intelligente et avec très peu de risques en apprenant vous-même à gérer votre argent et à le faire fructifier de cette manière-là. Donc c'est ce que vous pouvez apprendre entre autres dans, dans mes formations donc vous avez un lien sous la vidéo si vous êtes intéressé par mes formations. Et vous pourrez vous-même donc devenir un trader pour votre capital euh, pour arriver à le faire fructifier puisque vous ne pouvez plus compter sur, sur les banques pour le faire fructifier. Alors vous allez me dire combien est-ce que vous pouvez gagner en tradant ben, Ça va dépendre de, de, de vous euh, si vous arrivez à, à bien capter euh, la manière de trader, si, si ma formation ou une autre formation vous convient. Donc il faudra peut-être que vous preniez différentes formations chez différentes personnes pour trouver exactement celle qui, qui vous convient le mieux. Bon, moi j'ai pas mal d'étudiants déjà qui, qui m'ont donné de très bons retours avec mes formations. Donc si vous êtes intéressé ben je suis là pour vous, pour vous aider. J'ai donc des formations en vidéo qui vous expliquent exactement comment comprendre les marchés, comment utiliser les différents indicateurs que je vous conseille d'utiliser et ainsi vous pourrez petit à petit devenir un bon trader avec un taux de réussite très, très élevé et pouvoir trader dans toutes, les, dans toutes les configurations de marché possibles, pas seulement à long terme mais devenir vraiment un trader actif ou quotidiennement. Vous pourrez trader une heure, deux heures, quatre heures ou huit heures si vous le voulez. Et gagner euh, de l'argent de cette manière-là. Mais faites-le prudemment en commençant par prendre euh, des, des formations, des, des bonnes formations vidéo. Il y en a, il n'y a pas que la mienne mais ça existe. Il y en a bien sûr qui, qui ne valent pas grand-chose et qui parfois coûtent très cher. Donc euh, ça c'est un peu l'expérience et demander des conseils à différentes personnes qui ont suivi des formations. Et à ce moment-là vous pourrez vous-même euh, trouver une méthode qui vous permettra de gagner de l'argent sur les marchés. Voilà c'est un petit peu ce que je voulais euh, vous transmettre dans cette vidéo. Si vous avez des questions euh, n'hésitez pas à en mettre euh, sous cette vidéo et euh, si vous êtes intéressé euh, par mes formations vous avez un lien ici sous la, sous la vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires euh, dans mes vidéos et si vous voulez d'autres euh, voir d'autres vidéos vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a un lien ici en dessous également et je vous retrouverai dans, dans une de mes prochaines vidéos et on parlera trading, on parlera bourse si c'est ce qui vous intéresse et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui seront intéressés par cette activité. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, au revoir.